Voilà, je pense que la période est chaude à tous les sens du terme, elle est, elle est, elle est chaude, mais elle n'est pas si chaude que ça à Paris, c'est dans l'Ariège, dans le Gard, surtout je crois, hein, que va être consacré la chaleur. Et demain, il fera, demain, il fera 45 degrés à Nîmes, qui va être sans doute le record que la France n'ait jamais connu, puisque le maximum en 2003, c'était 44,1 degrés. Et là, demain, à Nîmes et à Carpentras et à Bourrez, Bourrez 300 habitants, il fera 45 degrés. Et, euh, et la, la période est chaude pour vous aussi parce que vous êtes euh, en plein euh, débat de la loi sur le climat et l'énergie, qui est votre projet de loi. Et je propose que, comme on a peu de temps, euh, qu'on entre dans le dur et qu'on parle directement. Euh, si ah, d'abord, euh, on va d'abord parler de vous parce qu'il le faut. Euh, les Français connaissent les écologistes qu'on voit depuis longtemps, voire depuis très longtemps. Dominique Voynet, euh, et, Loin, non. Là, je remonte loin, mais, non, mais elle, elle, elle est elle encore abandonné. vivante. Elle a arrêté la politique, ah, bien oui, sûr, elle est, elle est encore vivante, tout à fait vivante, et c'est une de mes prédécesseurs puisqu'elle a absolument, été ministre. Absolument. Elle n'avait pas le même périmètre que vous. Non, parce que vous administrez ça. C'était un vous ministère avez... beaucoup plus réduit. Oui, vous avez le vous avez le, tour, vous avez le, le transport dans vos responsabilités, mmh. et euh, mais ils ne vous connaissent pas forcément. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre parcours politique en quelques mots Vous voulez que je décline mon identité, c'est ça Non. Oh, en <rire> quelques mots, vous êtes vous êtes d'abord un militant écologiste. Je oui, pense. moi, je me suis engagé avant de m'engager en politique. Oui. Je me suis engagé dans une association environnementale à Nantes euh, où je suis né, où j'ai fait toute ma scolarité euh, primaire et secondaire quand j'étais au lycée. Et puis ensuite, euh, j'ai fait mes études euh, à Paris. Et puis ensuite, je suis revenu à Nantes. Et euh, c'est euh, dans ces années là que je me suis engagé politiquement, euh, toujours pour l'écologie. Euh, à l'époque, euh, ça n'avait pas forcément tout à fait le même poids et le même poids politique euh, qu'aujourd'hui. Euh, en 1988, par exemple, le ministre de l'Environnement était un secrétaire d'État. Ce n'était même pas un ministère plein. Euh, on voit les évolutions euh, au fil du temps. Et puis ensuite, j'ai été euh, élu local. Euh, j'ai eu cette chance d'être élu adjoint maire de Nantes euh, en 2001, euh, en charge des transports évidemment un sujet majeur du point de vue de, euh, écologique et notamment dans les villes et ensuite j'ai été élu député en 2007 euh, à une époque donc j'étais à l'époque dans l'opposition mais euh, j'avais participé au Grenelle de l'environnement lancé par euh, Nicolas Sarkozy un petit peu à la surprise générale puisqu'il n'avait pas fait campagne sur ces thématiques de l'environnement et donc moi je lui avais dit que c'était une bonne chose et qu'il fallait saisir euh, cette occasion pour faire avancer les choses puis ensuite en 2012 euh, j'ai été réélu député, François Hollande avait été élu président de la République, donc j'étais dans la majorité, euh, j'ai été président de groupe à l'Assemblée nationale, et ensuite en 2017, euh, je me suis représenté après avoir soutenu Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, et j'ai donc été réélu, et donc j'ai dit d'ailleurs que c'était mon troisième et dernier mandat, mais de fait je ne l'aurais pas exercé en entier, puisque euh, maintenant depuis dix mois, je suis euh, ministre en charge de l'écologie, de l'énergie, des transports et de la mer, si on veut voilà. euh, dire le contenu, parce que ministre de la Transition écologique et solidaire, euh, c'est un mot, enfin une expression qui n'est pas toujours, euh, qui ne dit pas très clairement ce que c'est, euh, et donc je donne le contenu euh, des politiques extrêmement variées et des enjeux extrêmement lourds de ce ministère. Donc vous êtes militant écologiste depuis l'âge de 16 ans dans les Verts, euh, c'était les Verts votre Alors, non, à l'époque, c'était dans une association qui s'appelait l'Association Nantes de Défense de l'Environnement. Mais fort, pas trop voilà. politique, c'était... Et euh, ensuite, euh, j'ai été membre d'un mouvement qui s'appelait Génération Écologie et qui était présidé par Brice Lalonde, qui l'avait créé, qui était le secrétaire d'État donc Absolument. à l'environnement de François Mitterrand et de Michel Rocard. Et ensuite, euh, j'ai rejoint les Verts en 1997 et où je suis resté jusqu'en 2015, où je les ai quittés, euh, considérant qu'il y avait une dérive à la fois politique sur le fond et par ailleurs un problème qui à mon avis demeure par rapport à l'exercice des responsabilités. Moi j'ai toujours pensé que si on faisait de la politique en général et pour l'écologie en particulier c'était pour agir, pas pour faire simplement des propositions. Ça, des think tanks savent très bien le faire. C'est pas simplement pour mobiliser des citoyens, ça les associations savent très bien le faire. C'est pour exercer les responsabilités, convaincre en démocratie, convaincre euh, les gens qu'on peut euh, exercer les responsabilités pour mettre en œuvre des idées. C'est ce Alors, que j'ai toujours essayé absolument. de faire. Absolument. Aujourd'hui a lieu en débat à l'Assemblée nationale, c'est pour ça que vous deviez y être ce matin. Vous allez retourner là. J'y étais j'y étais et je dois y retourner. Très ouais. bien. Alors, qu'y a-t-il À 15h. Que, que doit-on retenir de ce projet de loi euh, climat énergie Quels sont les grands éléments, les grandes orientations alors, ce projet de loi, nous avons voulu que ce soit un projet de loi assez ramassé parce qu'il euh, a euh, principalement, on peut dire, trois objectifs. Le premier, c'est de rehausser notre ambition pour le climat et de dire voilà clairement, voilà quelle est notre trajectoire. Euh, L'accord de Paris euh, sur euh, le climat qui a été signé en décembre 2015, euh, il est fondé sur un concept qui est la neutralité carbone d'ici 2050, si on veut... Euh, réduire euh, l'effet de serre, on ne le supprimera pas totalement. Hein, la preuve, euh, de fait, on en touche déjà du doigt les conséquences euh, et les effets concrets, mais si on veut réduire à 1,5 degré l'augmentation moyenne des températures, il faut viser cet objectif de neutralité carbone en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire la neutralité carbone C'est euh, ne pas émettre davantage de gaz à effet de serre que ce que la nature de notre pays peut absorber les forêts et toutes euh, les plantations, tout, tout ce qui est végétal. Euh, et évidemment, il y a des modes de calcul pour cela, etc. C'est un objectif très ambitieux. Auparavant, dans la loi euh, de transition énergétique qui date de 2015, la France disait on applique le facteur 4, c'est-à-dire par rapport à l'année de référence de 1990, qui est l'année de référence de tous les accords internationaux sur le climat, on va diviser nos émissions de gaz à effet de serre par 4. La neutralité carbone, ça veut dire les diviser au moins par 6 donc c'est évidemment un effort beaucoup plus important. Ça, c'est le, le point principal. Le deuxième point, c'est que nous avons une programmation pluriannuelle de l'énergie. Parce que les gens pourraient dire mais comment vous faites pour euh, lutter contre euh, les gaz à effet de serre, euh, transformer l'énergie si vous avez une loi avec juste quelques articles C'est parce que ça renvoie. En quelque sorte, le décret d'application de cette loi, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui a fait l'objet d'un long travail. Elle a été présentée par le président de la République à la fin de l'année dernière. Et seulement pour être adoptée définitivement, il faut modifier un point de la loi, qui est qu'en 2015 avait été imaginé une trajectoire avec une baisse de la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025. Et nous avons constaté euh, que faute d'avoir déjà entamé les efforts dans le précédent mandat, euh, il faut repousser cette échéance à 2035. Donc ça, c'est un des éléments forts à travers cet article de loi. C'est en fait la validation, la mise en œuvre euh, de notre stratégie nationale pour l'énergie euh, qui est sur 10 ans et donc euh, 2019-2029. Et puis enfin, euh, le dernier point, c'est que nous réglons à cette occasion aussi un certain nombre de... Problèmes qui euh, pouvait se poser et fallait, pour lesquels il faut passer par la loi, euh, c'est notamment les, la question des tarifs de l'électricité. Donc ça, c'est un sujet euh, très concret qui touche euh, la vie quotidienne de, des Français puisque euh, même si euh, le marché de l'électricité est ouvert à la concurrence, il y a encore 25 millions de foyers qui euh, sont abonnés à l'électricité euh, EDF avec un abonnement à tarif régulé et donc ce tarif et fixé tous les ans avec un mode de calcul, et ce mode de calcul, nous avons considéré qu'il avait dérivé, et que donc il fallait le, euh, le redéfinir pour réussir à modérer les hausses des tarifs de l'électricité. Alors cet objectif de neutralité carbone en 2050, euh, alors d'abord, la neutralité carbone c'est un objectif en soi qui est tout à fait important, bien entendu, sauf que 2050 c'est assez lointain, j'imagine qu'il y a une décroissance année par année avec des objectifs et des mesures pour savoir si on l'atteint, mais surtout... Cette politique doit, doit euh, travailler euh, secteur par secteur, j'imagine, parce que si on prend l'agriculture, euh, c'est 16% des émissions de gaz à effet de serre. Le transport, c'est entre 23 et 26% de, et ainsi de suite. L'habitation, c'est quoi Je ne sais pas, 12, 14%. Enfin, le résidentiel, c'est 12-14%. Donc, en fait, il faut une logique dans chaque secteur, parce que chaque secteur a ses contraintes techniques de production, de distribution, qui émettent chacune du CO2. Est-ce que vous rentrez dans le détail comme ça, avec des préconisations, voire des obligations pour les entreprises privées et publiques Oui, nous avons d'abord rajouté dans cette loi également... Pour être en cohérence avec l'objectif final, on n'attend pas 2049 pour voir si on a atteint nos objectifs. Donc, là on a des étapes intermédiaires. Et donc, d'ici euh, 2030, nous avons fixé l'objectif de baisser de 40% la consommation d'énergie fossile, ce qui est un objectif extrêmement ambitieux. Euh, moins 40% en à peine plus de 10 ans. Euh, C'est un effort considérable et qui concerne tous les secteurs d'activité. Moi, je le dis toujours, on ne peut pas dire aux français euh, vous inquiétez pas si on règle les émissions de gaz à effet de serre d'un secteur on a tout réglé ça n'existe pas vous avez bien fait vous avez déjà décliné quelques exemples euh, en fait il faut aller sur tous les secteurs après on peut décider en fonction des technologies en fonction de ce que l'économie permet des investissements etc d'aller plus ou moins vite dans tel ou tel secteur mais si on décide d'aller moins vite dans un secteur faut aller plus vite dans un autre et donc, on a des trajectoires secteur par secteur. On a même ce qu'on appelle des budgets carbone. C'est à dire, on dit euh, chaque secteur pourrait en quelque sorte dépenser euh, tant d'émissions de CO2. Et malheureusement, aujourd'hui, il faut le dire, euh, autant nous avons eu un bon résultat sur 2018. Les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 4% en France, ce qui n'était pas arrivé depuis un moment, surtout en période de croissance économique. En 2017, par exemple, elles avaient augmenté. Mais euh, pour autant, nous ne sommes pas encore dans la trajectoire ni celle de 2050, ni celle de 2030. Que pensez-vous Vous avez créé ce Haut Conseil pour le climat qui avait été annoncé par le président de la République. Et ce Conseil a publié son premier rapport hier. Euh, C'est un rapport remarquablement documenté. C'est-à-dire les gens qui veulent se renseigner au Conseil pour le climat, allez-y, vous avez les émissions par secteur. C'est en 25-30 pages euh, un document qui, qui donne tout, toutes les émissions de gaz à effet de serre, etc. Malheureusement, euh, alors ils disent d'une part on en fait pas on dit beaucoup mais on fait peu grosso modo c'est ce que j'en conclue. et sur leurs sept propositions j'ai l'impression que c'est cette fois la même et je trouve que les propositions sont un peu technocratiques. Est-ce que, que pensez-vous Ce rapport vous a été remis à vous, notamment. Donc, que, que pensez-vous de ce rapport, qui est, qui est remarquable sur le fond, ceci dit, hein, bien entendu et, euh, et vous en tirez quelque chose Ou à part la satisfaction d'avoir un comité qui travaille et qui produit un travail intellectuel, vous allez en faire quelque chose euh, La satisfaction, elle n'est pas pour nous, puisqu'on se fait épingler, justement. Oui. C'est nous qui sommes aux responsabilités. Donc, forcément, c'est à nous qu'on demande des comptes. Et on dit, bah, justement, le, le compte mmh. n'y est pas. Euh, en l'occurrence, euh, c'est nous qui avons voulu, le président de la République, le gouvernement, créer ce haut conseil. Alors vous pouvez me dire mais vous êtes un peu maso parce que vous savez que vous allez, dès le premier rapport, vous faire euh, épingler ou critiquer sur le thème euh, « ça va pas assez vite euh, »,« les moyens ne sont pas assez fortement déployés », etc. En l'occurrence, on a souhaité, et j'ai voulu que ce soit dans la loi pour que... Ça nous survive en quelque sorte, hein, que ce ne soit pas lié à une volonté d'un gouvernement, mais que durablement en France, on est au moins une fois par an un, euh, un état de la science en matière d'émissions de gaz à effet de serre de la France. Pour le monde entier, on a le rapport du GIEC, mais qu'on l'ait à l'échelle de la France. Et moi, je souhaite en plus que du point de vue euh, de l'écologie, plus particulièrement que dans d'autres politiques, on s'appuie sur la science, sur les données scientifiques. Je sais que de nos jours, on fait plus de polémiques. Euh, soit en brandissant un sujet euh, un mot, euh, éventuellement un chiffre qu'on aura euh, sorti de son contexte mais si on veut prendre les bonnes décisions politiques moi je pense qu'il est absolument nécessaire qu'on s'appuie sur la science, les chiffres, les données statistiques, qu'on mesure, qu'on évalue d'ailleurs nos résultats, on doit aussi les mesurer, les évaluer, on doit d'ailleurs progresser on a euh, des choses précises dans tout un tas de domaines ce qu'on appelle donc, les émissions de, de gaz à effet de serre on en a moins par exemple sur l'empreinte carbone euh, si euh, euh, vous voulez savoir quelle est l'empreinte carbone de cet objet, aujourd'hui, on n'a pas encore tous les outils euh, corrects pour le faire. D'ailleurs, moi, je lance un appel à la fois euh, aux euh, scientifiques, aux statisticiens, mais aussi à tous ceux qui euh, agrègent des données, et qui sont capables d'en de, euh, faire des outils euh, que l'on peut euh, déployer, euh, notamment sur les produits de grande consommation, à travailler là-dessus, euh, quelquefois, pour... Euh, euh, reprendre une image qui existe dans un autre domaine, c'est un peu le yucca du carbone. Quoi. Si on pouvait avoir euh, sur, euh, bah, sur nos téléphones ou autre, euh, ce genre d'outils, ce serait évidemment extrêmement euh, utile. Mais euh, au-delà de ça, le Haut Conseil pour le climat, donc, il rend cette étape, il fait quand même des préconisations en toute indépendance. D'ailleurs, je crois que l'indépendance est prouvée puisqu'on a bien vu qu'il n'était pas là pour euh, nous servir la soupe, mais c'est très bien. Comme ça, à chaque fois, et quel que soit le gouvernement, il y aura toujours cette corde de rappel vous faites des lois, vous déployez des moyens, des budgets, des taxes, des incitations, des ceci, des cela. Mais oui, mais est-ce que ça marche Est-ce que ça produit les résultats Et peut-être que si ça ne marche pas tout à fait assez bien, soit c'est qu'il faut faire plus, soit qu'il faut faire autrement. Il faut changer d'outil. Ce sera le but. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que bon, c'est un premier rapport. Ils ont été installés il y a six mois, ils ont vraiment commencé à travailler il y a trois mois. Donc euh, là-dessus, c'est normal que ce ne soit pas extrêmement détaillé. Ce qui me frappe toujours, mais c'est aussi notre rôle aux politiques de pallier cela, c'est qu'on est toujours prêt à débattre fortement des objectifs. Là, l'Assemblée nationale, ça regorge d'amendements sur vous n'êtes pas assez ambitieux, mais non, mais pourquoi vous voulez faire moins 40% d'énergie fossile Mais attendez, mais vous êtes petit bras, il faut faire moins 50% d'ici 2030. Et vous dites que vous voulez faire la neutralité carbone facteur 6, mais non, il faut faire facteur 8. Euh, et, et vous voulez, vous êtes prêts à compter un peu de captation technologique du carbone Mais non, surtout pas, il faut pas y compter, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en revanche, il n'y a pas un amendement qui dit « voilà comment on peut faire ». Voilà comment on peut concrètement, est-ce que c'est par de la contrainte, est-ce que c'est par de l'incitation de la dépense publique, privée, de l'orientation des investissements, est-ce que c'est par euh, la taxe carbone, des choses comme ça Et vous avez remarqué que quand il y a eu la taxe carbone, ça a été formidable. Avant, plein de gens disaient « ce qu'il faut, c'est une fiscalité écologique ».« Ah ça, on ne pourra rien faire s'il n'y a pas de fiscalité écologique ». Les sommets mondiaux, je me souviens, après l'accord de Paris, ah maintenant, la priorité, c'est de donner un prix au carbone. Tout le monde, ah oui, oui, il faut travailler. Alors on l'a fait. Et puis on en France, on l'a tellement fait qu'en 2013, le Parlement a voté pour la première fois la création d'une taxe carbone, après une première tentative avortée en 2009. Et on l'a fait progresser. On dit on fait une trajectoire, visibilité pour les acteurs économiques, pour les citoyens, investisseurs, qu'ils soient individuels ou entreprises. Très bien. Ah, mais même on, la pente, on l'a fait même un peu plus raide. On continue, puis à un moment donné ça coince. Pourquoi ça coince Pas parce que euh, les gens ont dit tiens la taxe est trop élevée, les prix du pétrole ont augmenté. Donc évidemment en plus euh, des taxes existantes, il y a l'augmentation des prix sur les marchés mondiaux. Et là je dois dire que je me suis senti un peu seul pour défendre la taxe carbone. Là euh, d'un seul coup hein, c'est un peu le syndrome des gens qui vous Alors, disent chargez, on charge oui. puis quand on se retourne, il n'y a plus personne. Ceci dit, Et ça oui. c'est quand même un problème parce qu'on ne peut pas dire aux Français il faut être très ambitieux mais en, en termes de moyens, euh, ben on en reparlera Alors, en sur, 2030 sur, ou en 2040. Oui. Sur le pétrole, on voit bien qu'il y a maintenant un point d'inflexion, c'est-à-dire que le pétrole conventionnel a atteint pratiquement partout euh, son maximum et on est en décroissance sur le pétrole conventionnel. Et sur le pétrole de schiste, vous avez vu l'analyse de cette société financière. Euh, il y aurait pour 6 ans peut-être de pétrole de schiste. Il y a 300 milliards d'endettement des investisseurs qui ont investi sur les sociétés de pétrole de schiste, qui ne sont pas les grands pétroliers, hein, qui sont des start-up créés pour l'occasion. Et il y a une bulle des pétroles de schiste. Alors, comme on a peu de temps, j'aimerais aller sur la transition énergétique, si vous le voulez bien. Euh, beaucoup de, euh, donc dans ce haut conseil au, au climat, je les connais tous, c'est des gens un, très compétents deux qui n'ont pas leur langue dans leur poche, et trois qui ont chacun des propositions très concrètes à faire individuellement. Et, et donc ce conseil est formidable, en tout cas sur la, sa composition. Donc on a espéré qu'il pro, que, qu propose quelque chose, que des choses concrètes, et qu'il vous soit utile et que vous l'écoutiez. Maintenant sur la transition énergétique, beaucoup d'analystes, dont les membres du Conseil pour le, du conseil pour le climat, disent « c'est du pipeau la transition énergétique ». Il y aura, ah, je vais aller jusqu'au bout, il y aura, même Jean-Michel Apathy le deal, dit, sur RTL, ça c'est un analyste. Et euh, il, il va y avoir certes des substitutions de technologies, par exemple développement de la voiture électrique, on va vendre moins de voitures thermiques, euh, il va y avoir développement des énergies renouvelables dont on sait qu'elles ne sont pas pilotables, mais comme la France a le nucléaire, on va pouvoir le gérer dans le domaine de la production d'électricité, etc. Mais on, ça, ça, il y aura de la décroissance. C'est-à-dire que la, cette notion de croissance verte, qui est la transition énergétique avec la croissance, c'est du pipeau. Ça n'arrivera jamais. Il va falloir un et Jean-Michel Apathy l'a dit. Je, je, je le crois parce qu'il est vraiment brillant. Il euh, y a, je plaisante. Il y a, y a le, si, il est brillant. Après, est-ce est que c'est un économiste dit, du bon sens. Il un spécialiste du climat. Voilà, c'est un autre sujet. Mais qu'il ne peut pas y avoir de croissance verte. Est-ce que cette, cette, cette notion de croissance verte, c'est est-ce qu'il va y avoir des croissances nécessairement Vous avez été décroissant. Non, moi, je n'ai jamais, jamais été croissant, justement, jamais. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai rompu avec certains. Mais non, moi, je veux bien qu'on ait ce débat euh, théorique. Avant d'agir, on dit, attendez, est-ce qu'il faut décroître ou pas bon. Et là, il y a des gens, ils disent, tant qu'on n'a pas changé le système, on n'a rien changé. En général, d'ailleurs, ça débouche sur le fait qu'on ne change rien. Oui, ça, ça c'est une conséquence concrète. C'est le même résultat des gens qui sont pourtant de l'autre côté de l'échiquier et qui disent non mais c'est trop compliqué, vous allez tuer les emplois, vous allez euh, demander à des gens des changements qui ne sont absolument pas prêts à faire, donc comme c'est trop compliqué, il vaut mieux ne rien faire. Bon, et donc ces deux extrêmes, euh, une radicalité d'un côté dans le changement affiché un conservatisme absolu de l'autre, aboutissent exactement au même résultat si on ne fait rien. Nous, on part, et moi, j'ai toujours été sur cette optique là, d'un autre, d'une autre vision des choses. Un, on pense qu'on peut le faire. On pense que c'est possible. L'être humain euh, à l'échelle mondiale comme à l'échelle européenne, française, des entreprises, des villes, etc. On est capable de relever ce défi. Si on le fait, on obtiendra des résultats. Donc, on, en plus, on ne le fait pas pour rien. Et d'ailleurs, quand on commence à le faire, bah, on voit les émissions qui ont baissé de 4% l'an dernier. Ce n'est pas le fruit du hasard. Certains ont dit que c'est uniquement parce que l'hiver a été doux. Oui, d'accord. Mais enfin, euh, la baisse de consommation de carburant des voitures, des voitures particulières, véhicules utilitaires, ce n'est pas à cause de l'hiver doux. Hein, c'est parce que les gens, à un moment donné, changent de comportement, achètent des voitures qui consomment moins, font moins de kilomètres. Voilà, c'est la mise bout à bout de, de ces changements. Et à partir de là... Il y a des études, nous, on a annexé à nos documents, stratégie nationale bas carbone. ça a des études qui montrent au contraire que ça pourrait être un facteur de création d'activités et d'emplois. Finalement, c'est le... Alors voilà, les emplois verts, est-ce que c'est une réalité oui, Quelles bah qu qu qu le, sont les, les données qu'il y a au ministère Le vieux principe de Schumpeter, il y a Jean-Michel Apatim, mais il y a aussi Schumpeter. Et donc, c'est la destruction création. Donc voilà, il y a des vieilles activités qui vont décroître. Ça, c'est sûr et certain. On ne peut pas dire aux gens... Euh, on va abaisser les émissions de, euh, de CO2, mais on va continuer, comme Trump le faisait aux états unis on va continuer à faire du charbon. Donc nous, on ferme quatre centrales à charbon. Globalement, ça ne fait pas tellement débat. Sur chaque territoire concerné, dans chaque centrale, ça fait débat, croyez-moi. Et les gens s'accrochent à leur activité. C'est normal d'ailleurs, c'est humain, mais c'est notre responsabilité de les emmener dans cette transformation, cette transition. Moi, je préfère parler de transformation d'ailleurs. Et évidemment, de les accompagner, de les reconvertir, que ce soit les entreprises, les territoires ou les personnes. Et puis, on peut multiplier les exemples. Il y a d'autres domaines où on va créer, investir, croître. D'ailleurs, tous les ans, si je prends rien que le secteur de l'énergie ou le secteur des transports, c'est pareil, ou le secteur du logement, c'est des secteurs où il y a des investissements massifs tous les ans. La question, c'est de savoir si ces investissements privés, pour la plupart, sont orientés vers cet objectif sur le climat, ou s'ils si, euh, continuent à être orientés comme ils étaient orientés il y a 50 ans. Voilà, c'est ça le sujet. On pourrait, hein, aujourd'hui, continuer à construire des centrales à charbon, à gaz ou euh, à pétrole. C'est ce qu'il y a de moins cher. Encore aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de moins cher. Donc si on allait au plus court, c'est ce qu'on ferait. Au plus facile, c'est ce qu'on ferait. On pense qu'il vaut mieux, un, éviter ça. Deux, anticiper aussi économiquement un moment où euh, soit les prix du pétrole augmenteront parce que la ressource sera raréfiera, etc., etc. Ou soit aussi que, par ailleurs, il euh, y aura des mécanismes type taxe carbone haute qui feront que la compétitivité viendra de notre capacité à s'en passer. Au passage, par ailleurs... Ce n'est pas simplement un enjeu écologique de réduire notre démordance au pétrole. C'est un produit 100% importé. Zéro création, ou très peu, un peu dans le raffinage, mais de création de richesse en France. Donc, euh, C'est vrai pour le gaz, solaire. charbon, 100% importé. C'est vrai pour le solaire aussi. Plus on s'en passe, non. On le fait solaire, du solaire en France. Ce qui est importé, c'est le panneau. Ouais. Déjà, toute l'installation, tout ça, c'est chez nous. Puis Et ensuite, ouais. la production d'électricité, elle est chez nous. Elle est chez nous. Vrai. les éoliennes c'est pareil et ainsi de suite donc euh, il faut absolument euh, orienter, c'est notre point de vue Alors après il y a différentes façons d'orienter la fiscalité joue un rôle, la réglementation la législation, l'incitation le basculement culturel, moi je suis convaincu par exemple que la voiture électrique, aujourd'hui elle existe, il y a des offres sur le marché il va y en avoir de plus en plus, pourtant ça reste une part de marché minime mais si vous discutez, peut-être même que si on lançait le débat dans la salle euh, il y a des tas de gens qui pensent que la voiture électrique déjà pollue plus que les voitures diesel, bon toutes les études scientifiques montrent l'inverse. Mais il n'y a pas que Jean-Michel Apathy dans la vie, il y a aussi Élise Lucet. Donc Élise Lucet, il paraît qu'elle a fait une émission là-dessus. Et donc il oui. y a plein de gens... Moi, ils il me faut 100 000 km pour compenser euh, les émissions carbone de, de fabrication de la voiture électronique. Les gens croient d'ailleurs que produire une voiture à essence ou diesel, c'est propre. Ils n'ont jamais allé dans une fonderie, hein, mais c'est pas grave. Euh, et donc ils pensent qu'en revanche, la production de voitures électriques, c'est sale. Bon. En France... Rouler avec une voiture électrique, ça réduit les émissions de CO2 par rapport à une voiture thermique. Ça, c'est un fait incontestable. Mais ça ne suffit pas à convaincre. Aujourd'hui, c'est même sans doute rentable, c'est-à-dire que ça coûte moins cher en fonctionnement et le surcoût à l'achat est compensé par l'économie de fonctionnement. C'est pareil, ce n'est pas encore perçu comme tel. Et troisième problème, c'est perçu comme une voiture urbaine pour les centres urbains. Or, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est bien plus adapté à des gens qui habitent à la campagne, dans le périurbain, dans des banlieues lointaines, et qui vont faire un certain nombre de kilomètres tous les jours et qui vont amortir l'investissement dans une voiture électrique. Alors qu'en ville, on peut assez facilement, par ailleurs, se passer de voiture pour les petits déplacements. Voilà quelque chose qui est un basculement dans les représentations, dans les têtes, qui est à faire. Je suis convaincu, d'ailleurs, qu'il viendra. Mais pour l'instant, il n'est pas encore arrivé. Pourquoi pas inciter au développement des voitures à pédales quand on était enfant Ça réduirait les maladies cardiovasculaires. Et euh... Ça s'appelle le vélo, d'ailleurs. C'est assez, en effet, efficace. Il y a même des vélos. Oui, mais c'est une voiture, les gens qui sont attachés à la voiture. À la aller plus loin. Mais oui, non, mais après, il y a, il y a les gens qui pensent qu'il y a la voiture à haut, tout ça. Mais bon, il vaut mieux quand même avoir des technologies un peu robustes. Alors les problèmes particuliers, les problèmes de notre temps, c'est pas simplement le... Oui, pardon c'est le problème des horaires aussi, le problème de notre oui, temps. Oui, n'ayez pas peur, je vous garde encore 5 minutes. <rire> oh non, non, C'est la, <rire> bio, <ou> <rire> la biodiversité. On ne peut pas ne pas faire ça. Ah, vous n'allez pas sacrifier la biodiversité pour 4 minutes quand même. Hein Oh là, oh Et... Euh euh, les les gens Alors, ici, si en retard les gens, à Je le... pense que les, les Européens ont été terrifiés par cette étude, cette étude allemande qui confirme des choses qu'on vit. Hein. Moi, je, je fais du vélo précisément euh, autour d'Aix et autour de Toulon et on ne voit plus rien qui vole, hein. ni insectes, ni oiseaux. Si vous l'avez compris, 80% des insectes auraient disparu, 30% des oiseaux. Donc la biodiversité, on voit ça comme les grands fauves qui n'ont plus d'espace pour vivre en Inde. Et euh, est-ce que, euh, que, que, que... Quelles sont les actions là-dedans pour la France déjà pour rétablir la population d'insectes, dont, dont je précise, on a fait, pour ceux qui connaissent Cosa Mundi, on a fait une conférence là-dessus, en fait, c'est l'agriculture extensive qui réduit les espaces pour les fleurs, et, et, et, et qui réduit les, les habitations des insectes, plus encore que les, que les pesticides. Y a-t-il un plan pour sauver les insectes, et donc les oiseaux qui mangent les insectes euh, Des plans, il euh, y en a, et donc un plan biodiversité, il y en a un, il a été adopté l'année dernière, et on... On se démène pour le mettre en œuvre parce qu'en effet, euh, là aussi, euh, les alertes sont euh, fortes, sérieuses, confirmées par les scientifiques. Après, évidemment, selon les régions du monde, ce n'est pas les mêmes problèmes. Si vous regardez le dernier rapport des scientifiques que nous avons accueillis à Paris au mois de mai, ils diront que 80% des eaux usées dans le monde sont rejetées dans les milieux naturels, les rivières, les fleuves, la mer, euh, sans être traitées. En France, heureusement, à peu près 100% des eaux usées sont rejetées après avoir été traitées. Donc, heureusement, il y a des domaines. On a progressé. Il y a aujourd'hui plus de poissons dans la Seine à Paris qu'il y en avait il y a 40 ans. Donc, ça, c'est heureusement. Il y a quand même des domaines où on progresse. Pourquoi Là aussi, pas le fruit du hasard. Parce qu'on a pris des mesures de lutte contre différentes sources de pollution. Il faut faire la même chose aujourd'hui, notamment sur les deux gros enjeux. En effet, les pratiques agricoles. C'est-à-dire qu'on peut avoir, en quelque sorte, une artificialisation des sols, même des sols cultivés sur un hectare, il n'y a plus qu'une espèce, alors que je crois qu'on considère qu'il y a de la biodiversité quand il y en a 200. Et puis, euh, le, tout ce qui contribue au grignotage des terres, et notamment des espaces naturels, au profit de l'urbanisation, des aménagements, des grandes infrastructures. Et là, même un pays comme la France continue à manger tous les ans des espaces importants pour cela. Donc, c'est les deux choses à faire. Et protéger davantage. Là aussi, c'est toujours pareil. Il y a une part de contrainte, mais il y a un bénéfice. Parce qu'au-delà de l'intérêt général de la biodiversité pour l'équilibre planétaire, etc., etc. Il y a énormément de richesses, y compris économiques, que nous sommes sans doute très loin d'avoir découvertes. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, d'un point de vue scientifique, mais aussi technique et peut être demain industriel. C'est extrêmement intéressant. C'est le biomimétisme. C'est à dire qu'en fait, on va chercher dans la nature des solutions à nos problèmes parce qu'on se rend compte que la nature a souvent inventé des solutions plus intéressante que celle que nous avons à notre disposition aujourd'hui. Et en gros, ça montre une chose, c'est que la plus grande différence sans doute entre l'être humain et les autres espèces animales ou végétales présentes sur la planète, c'est que nous, on est capable de comprendre le fonctionnement global. Et on a tout intérêt à bien le connaître, à bien le comprendre, et parfois à en tirer, évidemment, toutes les opportunités qu'on y trouve. Eh bien, merci. Vos collaborateurs veulent merci, vous récupérer pour la suite du débat sur la accueil. loi. Merci beaucoup. Merci à Philippe Rodriguez qui nous a mis en contact, oui. euh, qui est un ami commun. Et on... et...